Du coup, t'as ton dossier de transfus avec dedans ta. Bref, aujourd'hui Pauline encadre une étudiante. Elle lui explique la transfusion. Enfin, elle essaye. Là, je te rapporte le sang. Première interruption, l'arrivée du sang. Sa collègue en profite pour demander des conseils pour sa petite fille. Elle est de la nuit, elle est grognon. Pauline lui répond d'aller voir son médecin. Merci. Allez, c'est reparti pour les explications. Bernadette, tu peux répondre Oui, je réponds tout de suite. Ah non, c'est autour du téléphone cette fois. C'est la maman du petit en 52. Elle veut savoir comment il va. C'est la maman du 52. Et de 52, il va son enfant. Pauline est occupée là en fait. Elle demande à la maman de rappeler plus tard. Est-ce que vous allez pouvoir rappeler, un petit donc peu Troisième interruption de suite. C'est au tour de la cadre cette il fois. Est là, il y a un petit changement là. Est-ce que vous pourriez être du soir, demain Une histoire de planning, comme d'habitude. Ah, et puis il faut savoir aussi combien il y a de sorties aujourd'hui. Euh, J'en ai 3, 59, 64 et 67. Bon, Pauline avance enfin dans ses explications. Ah non c'était sans compter le labo, ça. Prélevé le VNF et nos CRP, puisqu'ils qu'ils ont perdu l'étude sur la route. Ok. Bon, elle va jamais y arriver. Elle décide d'aller dans la chambre de l'enfant pour être plus au calme. C'est raté. Et pour la même question, en plus. C'est déjà parti. Ok, ça marche. bien. Je plus. Bon, on en était où Ah, je vois que c'est pas fini les interruptions. Est-ce que je peux donner un biberon au bébé en 72 ans À qui le tour Ah tiens, voilà la kiné. Et si même les parents du service s'y mettent, on va pas s'en sortir. J'ai pris la porte ouverte, est-ce que je pourrais un du temps pour mon bébé s'il vous plaît Normalement, une bonnes transfusion, ça se prépare sans interrogation. Bien dit Pauline. De toute façon, vous êtes même pas dans la bonne chambre. Bref, Pauline a essayé de préparer une transfusion.